Tijdens het weekend van 22 tot 24 april staakte het cabinepersoneel van Ryanair omdat ze ontevreden waren met de arbeidsvoorwaarden bij de luchtvaartmaatschappij. Natuurlijk heel vervelend als je net een vlucht had geboekt. Gelukkig stuurde Ryanair vrij snel een mail uit om te zeggen dat je als passagier recht hebt op een terugbetaling van je ticket. Helaas werd er heel wat minder duidelijk gedaan over het aanvullend recht op compensatie. Deze twee mensen gaan je vertellen. What say me makte me trainer? Je ben m'appelle Nicolas uh, et j'étais censée partir le, weekend, le dernier week-end d'avril, du 22 au 25, uh, avec ma copine uh, à Prague. Je m'appelle Charlotte, uh, j'avais prévu de partir en vacances uh, avec mes enfants et mon mari le 23 avril. Et puis finalement, bah, on n'a pas pu prendre notre vol qui a été annulé uh, moins de 48 heures avant celui-ci. On suivait un peu les informations, puisqu'on savait qu'il allait sûrement avoir une, une grève, et donc des annulations de vol. Et donc le vol était prévu le samedi matin à 6h30, ou 7h. Et euh, on a été prévenu le jeudi soir euh, par un mail, euh, comme quoi le vol était annulé. Donc on a reçu un SMS pour l'annulation, avec un lien qui était directement mis dans le SMS pour avoir soit un vol alternatif, soit un remboursement de nos vols. Il euh, n'y avait aucune autre information euh, complémentaire. On n'a pas été informé euh, de notre droit à recevoir une indemnisation forfaitaire autre que le remboursement de nos billets d'avion. Moi, je, connaissais personnellement, je savais qu'il y avait cette règle, cette, cette, cette loi. Et donc, euh, j'ai un petit peu cherché comment obtenir cette indemnisation. Mais via, dans le mail, il n'y avait aucun lien qui menait directement au, au, au formulaire d'indemnisation de, de Ryanair. Donc, je me suis rendu sur le, le, site, le site de Ryanair. Euh, j'ai cherché un petit peu le, le, le, le lien vers le formulaire euh, euh, d'indemnisation. Du coup, j'ai essayé de trouver les informations sur le site. Il y a en effet un onglet avec un formulaire à remplir en ligne pour une demande d'indemnisation sur ce droit euh, des voyageurs. J'ai dû aller être sûr que c'était au bon endroit, dans le bon, sur la bonne page internet. J'ai dû scroller un petit peu en bas parce que c'était quand même assez bas dans la page. L'onglet bugait, donc j'ai essayé pendant les trois premiers jours suite à l'annulation du vol. Puis je me suis dit que je réessayerais plus tard. Et donc j'ai com commencé à compléter le formulaire. Euh, en, en, en renseignant les données, euh, enfin, tout ce qui était les noms des passagers, les numéros de vol. Et arrivé un moment, on devait, en fait, je devais sélectionner les vols pour lesquels je demandais une, une indemnisation. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun vol qui s'affichait. Donc à partir de ce moment-là, je ne pouvais pas aller plus loin dans le processus. J'ai essayé de joindre pendant des heures un agent de Ryanair pour avoir des explications sur la procédure, vu que ce n'était pas possible d'aboutir à à cette procédure. Il redirige vers le chatbot de Ryanair qui est totalement désastreux. Donc euh, je demandais des, euh, des renseignements concernant le formulaire et il m'envoyait il me demandait de la destination et donc il m'envoyait les, les infos coronavirus concernant le, concernant le, ben, le pays dans lequel j'allais. Donc euh, ça, allez, ça, répondait, ça répondait absolument pas à ma, à ma question. Moi personnellement ça m'a mis 5 heures je pense d'attente avant d'avoir un agent euh, en ligne. J'ai envoyé un mail à Ryanair pour euh, essayer de résoudre le problème. Euh, ils m'ont dit qu'ils allaient le faire. Ça fait un mois que j'attends une réponse et toujours rien. Omdat we heel wat klachten kregen over de staking bij Ryanair en het gebrek aan compensatie, hebben we ook met de Ierse luchtvaartmaatschappij samengezeten. Ze hebben de fouten erkend en ze hebben zich geëngageerd om de communicatie te verbeteren. De twee getuigen die je in het filmpje zag, die werden ondertussen gecompenseerd. Heb jij nog geen compensatie gekregen? Bel ons dan zeker op 0800 29 510.